Bonjour, je m'appelle Martin Lapointe, je suis professeur en technique administrative au cégep Limoilou depuis bientôt 28 ans et j'enseigne dans des cours de gestion et euh, dans lesquels la plupart du temps, nos étudiants ont à réaliser des projets en équipe. Pour le problème de la création des équipes, lorsque on dit au groupe, dans la prochaine période, vous travaillez en équipe, puis on laisse euh, former euh, les équipes qu'ils veulent, bien là, on, il y a toutes sortes de problèmes. D'abord, nous, dans nos cours, moi, j'ai des cours de tronc commun. ça veut dire que j'ai deux programmes différents avec des personnalités qui ont des profils différents et de plus en plus aussi de gens de diversité avec l'immigration ou euh, étudiants avec des, des visas étrangers. Et puis, euh, il y a aussi la problématique des étudiants qui ont un parcours atypique, qui fait qu'à un moment donné, ils se retrouvent avec une cohorte différente avec le, le groupe avec lequel ils, étaient, ils avaient commencé. On a aussi des étudiants de type A des étudiants de type B. Donc, ceux qui ont le type B, non seulement ils sont un, un peu plus âgés, mais ils ont un parcours, ils ont euh, des expériences différentes aussi. Donc, à ce moment-là, ça fait toutes sortes de problèmes. Puis, il y a aussi la question aussi des gens qui vont, par affinité, former des, des, des équipes ensemble. Ils vont avoir tendance entre amis, entre personnes qui connaissent déjà. Puis, on se ramasse que euh, c'est tous les, les, les personnes les plus motivées qui sont ensemble. Il y a toutes sortes de problématiques comme ça lorsque c'est euh, des groupes d'amis qui sont en équipe et que je leur donne 50 minutes pour faire un exercice. Bien, des fois, on, on se rend compte qu'il y, qu y a moins de 15 minutes qui est consacrée au travail comme tel. Ils ont parlé de leur fin de semaine, ils ont jasé. Alors, ça cause, ça cause toutes sortes de problèmes, mais surtout aussi là, la motivation. Les plus forts sont ensemble, les plus faibles sont ensemble. Donc, c'est un problème. Pour euh, l'application, que ce soit moi qui soit en charge de former les équipes, bien, premièrement, euh, je l'ai inscrit au plan de cours. Donc, en l'écrivant dans le plan de cours, ben, ça, ça enlevait les possibilités de négociation. C'est écrit dans le plan de cours, c'est comme ça qu'on le fait. J'avais écrit une formule du genre « pour des motivations d'ordre pédagogique, le professeur sera responsable de la création des équipes ». Ensuite, ben, dès le début de la session, j'avais monté un questionnaire que j'appelais un questionnaire diagnostique qui dressait le profil des personnes. Le questionnaire est quand même assez court, mais il y a des questions très intéressantes et euh, j'aimais beaucoup lire ce qui avait répondu là aux questions ouvertes, mais il y avait des questions aussi à choix multiples. Mais euh, ce questionnaire-là, essentiellement, ça peut dresser le profil. Mais euh, honnêtement, là, c'est un secret. C'était pas les réponses qu'ils m'avaient donné à ce questionnaire-là que j'utilisais le plus pour former les, les équipes. C'était beaucoup plus des observations personnelles que j'avais faites. Pour la plupart du temps, c'était des étudiants que je connaissais. Je leur avais déjà enseigné, mais même quand je les connais pas, avec une mémoire visuelle, on voit qui se tient ensemble dans le cours. Pour les autres aussi, là, de la diversité, ben, on, on finit comme un peu par euh, faire un mélange pour faire en sorte qu'il y ait un, un certain équilibre. Au niveau du questionnaire diagnostique, je le présente comme ça. Donc, euh, je leur mentionne que ce questionnaire me permettra de composer les équipes de manière optimale en fonction des caractéristiques de chaque personne. Dans le bloc de questions à choix sur une échelle, bien, je leur demande pour chaque énoncé d'indiquer s'ils sont en accord ou en désaccord avec l'énoncé. Donc, ici, si premier énoncé. J'encourage mon équipe à participer et j'essaie de mettre en œuvre les idées et le, les, leurs suggestions. L'énoncé suivant, je gère mon temps de manière efficace. Donc, il y a beaucoup de thèmes hein, qui sont euh, exploités là, dans, dans ce questionnaire-là. Autre question, plus une tâche est exigeante, plus cela me plaît. Ensuite, je trouve facile d'effectuer plusieurs tâches complexes euh, en simultané. Diviser les grands projets en petites tâches est plus efficace. Pour ce qui est des questions en développement, et ça, je trouve ça particulièrement intéressant pour l'approche programme comme telle. Donc, première question en développement. Parmi toutes les activités réalisées dans le cadre d'un cours, quelle a été ton activité préférée et pourquoi? Parmi toutes les activités réalisées dans le cadre d'un cours, quelle a été... L'activité que tu as le moins appréciée et pourquoi? Ensuite, si que penses-tu du travail d'équipe? Évidemment, une question comme ça, les étudiants, ils ne sont, sont pas fous non plus. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils nous disent ré... toujours la réalité. Il y en a qui ne gêneront pas pour dire des choses négatives, mais la plupart ils comprennent que sur une question comme ça, ils devraient dire des choses positives. Donc, c'est apprendre... Au... Pas, pas nécessairement au premier niveau. Ensuite, quelles sont tes stratégies d'études? Autre question. Euh, Peux-tu améliorer sa discipline personnelle? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Cette question là, euh, le prof, ami ou ennemi pour l'obtention de ton diplôme? Et finalement. Comment se fait-il que des élèves réussissent bien leurs cours alors que d'autres en arrachent tout le temps? Et ça, ce qui ressort là est intéressant aussi, parce que ben, c'est une question de perception. Hein. Ce n'est pas nécessairement des spécialistes en éducation, mais euh, c'est quand même intéressant de, de voir quelles sont leurs euh, perceptions par rapport à ça. Donc ça, c'était au niveau de la formation des équipes comme telles, mais par la suite, on ne fait pas juste former les équipes après ça, on ne s'en occupe pas. Il y a quand même un contrôle serré qui se fait à chaque rencontre. Quand vient le temps de travailler en équipe, je leur développais un ordre du jour. Je leur disais, aujourd'hui, votre tâche consiste à... Et à chaque rencontre où ils travaillaient en équipe, il y avait quelque chose à me remettre. Mais ça, ce n'est pas vraiment la formation des équipes comme la gestion du travail comme telle mais c'est important pareil de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la rencontre et qu'est-ce qu'ils doivent me remettre. Donc, je leur donne un peu là, le, la structure de dire quand vous faites un, une rencontre, vous faites un, un procès verbal, vous écrivez la date de la rencontre. Euh, vous pouvez désigner un animateur de la rencontre ou qu'il y a un animateur, que ce soit toujours le même. Donc, désigner un ou une secrétaire pour la rencontre. Donc, cette personne-là est attitrée à, à prendre les notes et de prendre les présences. Ensuite, ce qu'ils ont à faire, Bon, par exemple, cette rencontre-là, c'est c'était la, la poursuite de l'étape exploratoire. C'est dans le cours de euh, recherche et analyse de données. Donc, je leur disais euh, ce, que vous, ce que vous avez à faire cette semaine, c'est de faire l'étude des données secondaires, faire les observations, les entrevues avec des clients cibles et euh, donc d'analyser les informations obtenues suite aux observations et par la suite de formuler les hypothèses en vous appuyant sur les données recueillies à l'étape exploratoire c'est encadré comme ça. Donc, ils ont à faire cette étape-là et à me la remettre. Et par rapport à cet ordre du jour-là, ce que j'avais constaté de positif, ça aussi, c'est dans l'ordre des anecdotes, c'est que j'avais le cours, c'était un blog de, de deux périodes, et ils ont commencé à 16 heures. Donc, euh, le jeudi de, de 16 à 18, disons que ce n'est pas la, la, la période la plus euh, agréable. Et puis, euh, ben, comme il y avait quelque chose à remettre, ben, il, il se concentrait, il le faisait, puis il le déposait avant de quitter. Donc, ça, c'était très positif aussi. Là, ça, disons que les projets avancent beaucoup mieux quand il y a un encadrement de ce type-là. Ensuite, à chaque examen, à la fin de l'examen, j'avais une section qui consistait à l'évaluation des coéquipiers. Donc, ça, ça prend moins de trois minutes. En fait, j'ai trois questions. Euh, sur une échelle là, de, de, de, de très insatisfaisant à très satisfaisant, avec un, une section commentaire également. Et puis, quand il y a des choses qui ressortent, ben, à ce moment-là, on donne suite. Là, et ça, c'est à chaque euh, examen. Donc, avec ce, ce, ces outils-là, ça encadre bien, disons, là, le projet d'équipe. Au niveau de l'évaluation des coéquipiers, lorsque des choses qui ressortent, supposons que, un membre d'équipe va recevoir des évaluations très insatisfaisantes de la part de toutes ses équipes. Mais à ce moment-là, je vais l'approcher et je vais essayer de voir qu'est-ce qui cloche dans l'équipe, mais ce n'est pas arrivé vraiment. C'est une anecdote, là, mais les seules fois où il y a des gens qui évaluaient leur coéquipiers très insatisfaisant, c'est qu'ils s'étaient trompés et avaient inversé l'échelle. Je reviens au fait que c'est moi qui ai fait les équipes et qu'ils ne se retrouvent pas entre amis. Moi, ce que je me disais... C'est que si c'est moi qui les fais et qu'ils ne sont pas entre amis, ils ne se couvriront pas. Parce que quand ils sont entre amis, s'il y en a un qui ne fait pas sa tâche, ben les autres n'oseront pas le dénoncer ou elles auront, ils, vont, ils vont comme le couvrir. Mais ce n'est pas ça l'effet que ça a eu. L'effet que ça a eu, c'est comme ils ne sont pas avec leurs amis, ben, euh, ils ont comme une pression. La chose que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que l'évaluation des coéquipiers, ce n'était pas une surprise. Ça avait été annoncé dès le début. Donc, comme ils savent qu'ils vont être évalués par le coéquipier, ça leur met une petite pression que je dirais positive parce qu'ils ne pourront pas s'asseoir et dire « oh ce n'est pas grave. » Ils vont avoir comme là, une motivation là, à bien rendre le travail. Fait à, à date, ça fait trois sessions que je l'utilise, puis les seules fois où il y avait du très insatisfait, c'est juste parce qu'il y avait inversé l'échelle. Puis au niveau des commentaires, il n'y a rien de majeur qui est ressorti non plus. Mais si jamais ça l'arrivait, je pourrais faire une rencontre, dans un premier temps, une rencontre individuelle avec la personne concernée. Et par la suite, peut-être faire une rencontre d'équipe que je serais présent, puis on discuterait. Là. On lui préciserait les attentes. Au cours de la session, je, je mesure l'évaluation des coups de pied. Je constate l'effet. Le, où euh, les gens travaillent bien. Puis, puis j'ai eu des commentaires de manière spontanée. Il y a des étudiants qui me disaient qu'ils aimaient ça. Ben, je trouve qu'il y a une meilleure constante. C'est que, évidemment, que, quand c'est pour moi qui faisais les équipes, il y a des équipes qui fonctionnaient très bien. Hein, on s'entend, là, les, les... il y a des équipes qui étaient euh, un peu... Là, euh, les plus forts étaient regroupés ensemble. Mais il y avait des équipes qui en avaient plus de difficultés. Mais là, depuis que c'est moi qui les fais, je trouve qu'il y a une certaine constante c'est qu'il n'y a, a plus d'équipe très faible parce qu'à euh, l'intérieur de l'équipe, ben, bon, premièrement, le temps alloué est réellement consacré au travail d'équipe et il y a un meilleur équilibre des forces ou des, des, des qualités euh, de chaque membre de l'équipe. L'approche de la formation des équipes, je l'ai utilisée pendant trois sessions de suite et ça aide beaucoup, beaucoup la gestion du travail d'équipe. Cet automne, automne 2020, en fonction du contexte, dès le début de la session, on démarrait en ligne et j'ai hésité beaucoup et j'en suis venu à la conclusion suivante, c'est que si c'est moi qui fais les équipes, ça va peut-être être plus difficile pour eux de travailler les rencontres à distance. Donc, j'ai pris la décision de les laisser se former en équipe sans que j'intervienne, pensant que ça serait facilitant pour eux. Donc, j'ai des équipes qui étaient formées euh, facilement, des gens qui se connaissent, qui ont déjà travaillé ensemble, puis ça fonctionnait très bien. Mais c'était moins que la moitié des groupes. J'avais plus de la moitié des groupes qu'ils me répondaient, je connais pas vraiment les gens. Euh, fait finalement, ils n'étaient pas formés en équipe. Et là, c'est moi qui ai dû les former. Mais là, je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas ne pas respecter les équipes qui s'étaient formées eux-mêmes. Mais là, pour le reste du groupe qui n'avait pas de composition d'équipe, mais là, j'avais pas la même latitude. J'avais un bassin euh, euh, moins large. Et là, il fallait que je compose les équipes avec ce qui restait. Et il y a des équipes que sur quatre, il y en a deux qui ont arrêté la formation, entre autres. Mais, mais sinon, même si euh, on prend les équipes que personne n'a abandonné, je vois là, la différence au niveau là, de la dynamique d'une équipe. Euh, c'est beaucoup plus intéressant quand c'est moi qui les forme et que je fais des équipes qui vont être diversifiées, qui vont être hétéroclites. va y avoir un meilleur suivi, là, un meilleur rendement par la suite au niveau du travail. Donc bref, l'idée de composer les équipes par moi-même, je trouve que ça aide beaucoup à la gestion du travail d'équipe, à la gestion des projets. Euh, vous allez peut-être me demander est-ce que c'est parfait, je vous répondrai non. Ce n'est pas parfait, mais euh, ça aide beaucoup. En fait, c'est une approche inclusive. Je vous demande pas de me croire, mais faites-le. Essayez-le au moins une fois, puis vous verrez par vous-même.